Que vas-tu faire, père Tu ne peux plus te cacher dans les jupes d'Athéna maintenant Athéna est morte à cause de la colère qui te consume, Kratos Que vas-tu détruire de plus Les mains de la mort ne m'ont pas arrêté les sœurs du destin ne m'ont pas retenu Et toi, tu ne verras pas le soleil se coucher J'aurai ma vengeance Enfant impertinent je ne tolérerai plus ton insolence Si je t'aide, nous tombons tous les deux et Zeus vaincra. C'est pour détruire Zeus que tu m'as sauvé de la mort. Je t'ai sauvé pour que tu aides les titans. Ne me refuse pas ma vengeance. Oh, écoute attentivement, Kratos. Tu n'étais qu'un pion, rien de plus. Tu n'as plus à te soucier de Zeus. Ceci est notre combat. Pas le tien. J'ai vécu comme un guerrier. Je suis mort comme un dieu. J'ai subi le sacrifice ultime... et on m'a privé de la délivrance. Je... j'exterminerai tout l'Olympe. Ma vengeance sera terrible. I <laughs> love On n'en a pas fini, Zeus Les portes de l'Hadès ne m'ont jamais retenu. La mort ne peut pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Athéna Tu m'as manqué, Spartiate. Je... Je ne... Grâce à mon sacrifice pour sauver Zeus, j'ai accédé à une existence supérieure. Tu sembles encore être une Olympienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe Peut-être. Mais souviens-toi, c'est un âme qui m'a donné la mort. Ma fronde était destinée à Zeus. Trêve de bavardage. En ce moment, la guerre pour l'Olympe fait rage, et l'humanité souffre. Laisse-les souffrir. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Zeus ne tombera pas aussi facilement qu'Ares. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir Que nouveau ce changement Toutes ces vérités, je les ignorais. Peut-être qu'ainsi, j'aurai ta confiance. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. N'oublie pas, tant que Zeus règnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos. Et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondrent. Les lames de l'exil te seront utiles, Kratos. Utilise-les pour appeler l'esprit de tes frères Spartiates <touchés> Woof! <laughs> J'ai assez souffert, Spartiate, Hadès, il m'a condamné à ce supplice éternel, ma prison de petits bois. Mais maintenant que tu es là, tu peux me libérer. Je n'ai que cet arc à te proposer, je t'en prie. Si tu me libères, il est à toi. Brûlez vif Attention éloigne ces flammes oh, remercie les dieux. Ça de moi, je t'en prie, fais plus attention. Yeah. que d'Apollon. Ces flèches enflammées dégageront un.